Pas si ça va passer. Voilà, on va le faire ensemble. C'est très varié hein, en fonction des lieux où vous êtes. Vous avez des directeurs qui sont des créateurs. Dans les centres dramatiques, c'est le cas. Ils ne prennent jamais de directeur qui soit simplement un directeur programmateur. Ils prennent en général un metteur en scène. Donc euh, en fonction des lieux, si on est théâtre de ville, si on est scène nationale, si on est... Euh, les critères changent. Au Théâtre 13, comme on est un théâtre municipal, bon, moi j'ai une formation de comédienne, mais je ne me considère pas comme metteur en scène, même si j'ai eu un cours avec lequel j'ai fait des mises en scène quand j'étais à Bougival. Je... C'était un peu parce que j'avais un cours et qu'il fallait bien faire quelque chose à la fin de l'année et produire un spectacle. Donc... Mais ce n'était pas ma vocation d'être metteur en scène. Maintenant, j'étais meneuse de troupe, ça c'est sûr. Pour, euh, il faut savoir, euh, je crois que la chose la plus importante c'est avoir une bonne équipe, savoir s'entourer, savoir déléguer et, euh, et puis surtout avoir aussi de l'intuition euh, en ce qui concerne les spectacles et la qualité des spectacles euh, et les spectacles qui peuvent plaire au public et faire venir un public nombreux, c'est ça, euh, Voilà, avoir cette intuition-là. Moi, c'est comme ça que je le considère, hein, parce que j'ai mis de côté ma, mon métier de comédienne. Je, vraiment, je, parce que je, je, je m'épanouis pleinement euh, dans ce travail d'investigation, de, de recherche, de découverte de, des nouveaux talents, puisque c'est vraiment ce, le créneau que j'ai pris euh, d'une façon assez... Euh, qui s'est un petit peu imposé à moi d'une façon spontanée, hein, sans que je le recherche. Euh, aider les jeunes. Voilà, parce que je sais qu'ils ont toujours beaucoup de mal à trouver des lieux, parce qu'on leur dit toujours, vous n'avez encore rien fait, faites vos preuves, mais il faut bien qu'ils fassent leurs preuves quelque part. pour Voilà, donc euh, leur, leur tendre la main à ceux-là, des jeunes que je trouve talentueux et qui méritent euh, euh, d'être découverts. <rire> Moi, je viens après-déjeuner. À partir de 11 h le théâtre ouvre avec une permanence téléphonique, évidemment, qui répond, l'accueil, etc. Et moi, je suis là euh, tout l'après-midi, euh, voir euh, jusqu'à l'entrée de, des spectateurs. Euh, et puis, soit je rentre chez moi, soit je vais voir un spectacle, parce qu'il faut que j'aille voir des choses aussi. C'est Mon travail, c'est essentiellement ça, aller à la rencontre des compagnies, rencontrer des jeunes compagnies, rencontrer des metteurs en scène. Euh, voilà, savoir... bon, En allant les voir... En les recevant, il y a des rencontres humaines aussi. Au-delà de l'artistique, il y a aussi l'humain qui compte. Euh, quand je dis ça, c'est que je peux aimer un spectacle si et trouver que le travail est formidable. Si le metteur en scène, euh, le courant ne passe pas avec le metteur en scène humainement, euh, euh, je ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas parce que c'est très important d'avoir une empathie avec la, la, la compagnie qu'on accueille. Et on peut se tromper de temps en temps, ça fait 13 ans quand même que je suis là, il y a compagnie et compagnie. Il y a des compagnies qu'on pleure quand on les voit partir, c'est... voilà, et, et Ils vont nous manquer, et puis il y en a d'autres où on se dit « Mon Dieu, vivement qu'ils s'en aillent !» Parce que ça ne se passe pas aussi bien. Bah, il faut que ce soit des rapports de confiance, c'est très important un rapport de confiance. Il y a de magnifiques histoires. On a, on, a, on a noué de magnifiques histoires et de magnifiques liens avec des metteurs en scène ici qui, sont, qui font partie de la famille Théâtre 13. Et, et ça, c'est ben voilà, très important. C il y a ceux qu'on revoit régulièrement et ceux qui disparaissent curieusement. C'est-à-dire, ah oui, il bah, y en a euh, qu'on a accueillis une fois et puis on ne va pas les revoir pendant des années. Ils ne viennent pas voir les camarades. Les... Et il y en a d'autres qui sont là, toutes nos premières, qui entretiennent les liens. Ça, c'est très important aussi. Moi, quand quelqu'un vient me voir, un jeune, enfin, vous demande un rendez-vous, que je lui accorde, il vient, ou une jeune, heure, et qu'il me dit qu'il n'est jamais venu au théâtre 13 voir un spectacle, c'est un très mauvais point pour lui. Et je dis, attendez, il faut que ce soit réciproque. De quoi vous me parlez Mais, hein, Ce serait très bien qu'on joue au théâtre 13. Vous n'êtes jamais venu voir un spectacle Vous trouvez ça normal non, pas Alors que c'est justement un théâtre qui est tourné vers les jeunes compagnies, etc. La curiosité voudrait que vous veniez voir ce qu'on y fait quand même. Franchement, je vais privilégier ceux qui, voilà, qui viennent, qui sont là, qui, qui montrent, qui s'intéressent au travail des autres, qui ont cette générosité-là. Il n'y a rien de pire qu'un metteur en scène qui est sur, sur lui, avec son travail qu qui l'intéresse, voilà, et les autres. Euh... Et puis voir aussi, parce que ça permet de voir les réactions du public aussi, quand on est, euh, de voir pourquoi euh, les gens, pourquoi un, un spectacle marche, pourquoi un mec ne marche pas, enfin, ça, ça, ça permet d'avoir de, de, des clés. Non, je ne lis pas les textes, alors bon, il y a les classiques en général, quand on me propose un classique, je connais. Je leur demande, non, je, si je ne connais pas le travail du metteur en scène, je leur demande de me faire une, une lecture avec les comédiens, qu'ils réunissent, parce que je veux entendre les comédiens sur ce texte-là. C'est ça qui me donnera une idée de ce que sera le spectacle. Déjà, s'il a fait une bonne distribution, c'est un très bon point. S'il si a su distribuer les rôles, euh, voilà parce qu'on voit des erreurs, euh, on se dit mais pourquoi vous avez pris ce comédien ou cette comédienne pour ce rôle-là, on ne comprend pas. Ah, ah, s'il y a un comédien, je lui dis moi ça, le, ça me plaît beaucoup, mais il y a tel comédien qui ne va pas, euh, j'ai eu déjà ce genre de problème, euh, voilà, euh, s'il s'entête, je ne peux rien faire, si à partir du moment où je lui ai dit que je le prenais, mais, euh, mais en général, euh, bah, ce n'est pas un bon point, parce que en général, je ne me suis pas trompée, en général, c'est là-dessus sage que, que ça coince, et au niveau du public, et au niveau des critiques. On va dire, c'est un voilà, très bon metteur en scène, hein, mais... Euh, il y a un déséquilibre dans la distribution, on est là pour ça mais maintenant je n'interviendrai pas dans sa mise en scène en tout cas. C'est pour ça que je demande une lecture avec les comédiens pressentis parce que ça me permet en tout cas de dire écoutez si vous avez cette distribution, j'en veux pas. Mais en général quand j'accepte une lecture, j'ai déjà vu quelque chose de ce metteur en scène et donc il me propose un nouveau projet, voilà, et que je lui demande une lecture pour entendre le texte éventuellement que je ne connais pas. Et, euh, voilà. et puis j'ai aussi des vrais coups de cœur ou euh, des, des, des, des, des découvertes en Avignon puisque j'y vais tous les ans, euh, je découvre euh, de temps en temps des perles à Avignon, donc je programme deux ans après. Ah, je leur demande de couper. De toute façon ici, euh, ils le savent, il euh, n'y euh, a que pour les Shakespeare qu'on a dépassé les deux heures, euh, deux heures et quart, euh, mais sinon, je, je dis maximum deux heures et si ça fait 1h45, 1h30 c'est parfait, 1h45 ça va encore. Mais je ne veux pas, d'abord de... on n'a pas d'entracte et puis je crois que les... de plus en plus les spectateurs demandent combien de temps dure un spectacle. Et la longueur d'un spectacle fait euh, que si on leur dit trois heures, ils ne viendront pas. Voilà. En banlieue, je suis allée à Cachan, je suis allée à, Cachon, suis allée, euh, à Villejuif aussi. Villejuif euh, aide beaucoup la jeune création. Donc euh, en plus on a des liens, donc ils m'appellent quand, il, quand il y a un spectacle qui leur semble intéressant à aller voir. Par exemple l'écrivain public, c'est là que j'avais vu l'écrivain public à Villejuif de cette jeune auteur-metteur en scène néo-zélandaise, qui avait écrit ce texte assez, très bouleversant, ce, vraiment très très beau texte. Et avec un, elle avait d'abord de très très bons acteurs et puis elle avait trouvé un acteur anglais. Après ça a été un acteur irlandais mais qui était aussi bien, mais qui était mais incroyable malais mais parce qu'il parlait pas le français justement au très mal et, et donc c'était formidable puisque c'était là-dessus euh, le thème il va voir un écrivain public pour euh, pouvoir écrire à sa femme et euh, c'est un très très beau spectacle voilà j'ai un vrai coup de cœur là-dessus aussi on a des liens avec euh, Eudelabrus et Jérôme Imar eux d'écrit toujours euh, j'ai une vraie fascination pour son écriture le collier de perles avait très très bien marché le, euh, on les a accueillis de nouveau l'année dernière avec euh, « Elias esther a disparu ». Moi j'avais un vrai coup de cœur sur ce texte, mais c'est plus compliqué. Je veux dire, c'est euh, voilà, euh, particulier, donc ça n'a pas eu le même écho que, que « Le collier de perles », qui avait été vraiment un, un moment dont les gens nous parlent encore de ce spectacle. C'est difficile à définir, mais je peux vous assurer que quand, euh, tout, quand le texte est bon, quand la distribution est bonne, euh, et que la mise en scène est, euh, est bien, euh, ça va très vite. Il y a des très bons arrêts, très, à Vraiment, le bouchard il va très très vite, la presse, etc. ça va très très vite. Que les choses soient claires, nous on ne produit pas. Les théâtres municipaux de Paris, enfin, ce qu'on appelle les théâtres d'arrondissement, on a une subvention de fonctionnement, et les compagnies qu'on accueille, on les accueille en co-réalisation, c'est-à-dire qu'on va leur reverser une partie de la recette et euh, une fois déduits les droits d'auteur, quand il y en a. Il y a toujours un minimum de façon à payer à la SACD. Mais, mais euh, il faut que la compagnie monte sa production. Et pour ça, il faut qu'ils aillent à la pêche aux subventions. Donc, c'est pour ça que c'est très important aussi le meneur, le metteur en scène, qui soit porteur du projet et qui soit assisté par quelqu'un qui s'y connaisse, qui monte des dossiers pour aller demander des subventions à la DAMI, à Arcadie, à la mairie de Paris, à la DRAC, enfin partout, dans tous les organismes qui sont susceptibles de subventionner. Donc il faut qu'ils aient trouvé des salles pour répéter, euh, pour monter leur spectacle, qu'ils se soient débrouillés. Aujourd'hui, on va pouvoir, vu qu'on a deux salles et qu'on a une salle de répétition, les aider aussi sur, le, sur les répétitions, en les accueillant en répétition. Après, ils évaluent aussi, dans le, dans leur, quand ils montent leur, leur budget, ils, ils évaluent aussi plus ou moins la part de recettes qui va leur revenir du Théâtre 13 au bout de 36 représentations. On leur dit toujours d'être plutôt modestes, comme ça ils ne peuvent avoir qu'une bonne surprise. Mais voilà, ils montent leur budget de cette façon-là. Mais il faut qu'ils nous garantissent qu'ils vont payer tout le monde. Et nous, on ne veut pas de... Il n'y en est pas question, on se mettrait dans notre tort. Il n'y a pas question que les comédiens ne soient pas payés. On n'achète pas, on n'achète jamais. On n'a la... on on pas, pas de réserve pour acheter quoi que ce soit. Donc il faut toujours... C'est des partenariats qui acceptent de jouer le jeu de la recette et de la répartition de recettes. Pas, ça restera les jeunes, on veut vraiment rester dans le travail de troupe et les jeunes compagnies, les talents émergents. Ça, ça reste vraiment un peu notre cheval de bataille. Mais il est évident qu'ici, euh, il y aura des spectacles euh, qui sont plus grandioses, disons, euh, qui permettent vraiment ce qu'on appelle des grands spectacles. Ce que je disais d'ailleurs dans mon édito, qu'on est plus habitué à voir ou à la comédie française ou dans les centres dramatiques nationaux, parce que la scène le permet, on a une scène qui est absolument magnifique, la salle le permet. Donc, des spectacles spectaculaires, euh, des spectacles très ambitieux, plus ambitieux, ici, disons. Mais il faut qu'ils aient les reins solides, hein, les compagnies qui vont, qui vont. Voilà. Donc, on va avoir Brest, euh, on va avoir Shakespeare avec Richard III, on va avoir. Voilà, c'est la première fois que je vais avoir une tragédie de Shakespeare. Jusqu'à présent, je, on n'avait eu que les comédies. Et c'est des compagnies qui sont déjà passées ici, que je connais, donc. Euh, alors, celui qui va monter, par exemple, Richard III, Jérémy Lelouette, son premier spectacle, a été programmé au Théâtre 13 parce que j'ai eu un vrai coup de cœur, et pour lui, et pour sa compagne qui, qui travaille avec lui, et pour euh, ce qu'il m'a montré en cassette, à l'époque c'était cassette, il avait dû me montrer ça en 2002, et j'ai programmé son Macbeth qui était son premier spectacle de Ionesco en 2005. Depuis, ils ont fait leur chemin, ils, ont été, ils sont en résidence dans le Val-de-Bièvre, dans l'Essonne. Ils sont aidés par, par, par le département, par les OTI. Ils se sont mis en réseau, dans, ils font des, des interventions en, en école, dans, dans, dans plusieurs endroits. Et maintenant, ils vivent de leur métier. C'est une vraie compagnie qui fait un vrai travail. Et, et quand ils sont revenus me voir, j'ai toujours suivi leur travail. Et là, quand il m'a parlé de Richard III, après... Avoir vu toute l'évolution, ça m'a paru une évidence qu'il fallait qu'il revienne ici, quoi, qu'il fallait qu'il crée son spectacle ici. Bah avec des théâtres privés, je, je, je, je, je, je. Bien sûr, bien sûr, mais vous, avez, avec euh, par exemple Myriam de Colombie, pour son. Elle me demande, sachant que je Myriam de Colombie me. me me demande si j'ai pas, euh, si pas vu quelque chose qui pourrait aller dans son petit théâtre, etc. Mais le problème, c'est que moi, je vois beaucoup de choses avec beaucoup de monde et que les théâtres privés ne sont pas tellement intéressés par les toutes nombreuses parce que c'est eux qui produisent les théâtres privés, il faut qu'ils payent tous les comédiens. Donc les distributions conséquentes, euh, c'est plus compliqué, c'est plus compliqué. Euh, moi, j'aimerais je, je, que les théâtres municipaux, enfin théâtres comme le mien, soit un tremplin pour, les, pour ces jeunes qui ont du talent, en tout cas certains ont prouvé qu'ils en avaient, et j'aimerais bien que les directeurs des centres dramatiques nationaux qui sont très largement subventionnés et qui ont les moyens, et, ils ont, et je crois que c'est dans leur cahier des charges, puissent prendre le relais avec ces jeunes compagnies et les accueillir donc dans un grand confort pour qu'ils puissent créer leur prochain spectacle sans avoir à se triturer la cervelle pour trouver les fonds, etc. Ça devrait être... Il y a quand même pas mal de centres dramatiques nationaux en France. Ces directeurs-là, au lieu de tourner autour de leur nombril, de leur propre création et de surpasser leur création les uns les autres, ils pourraient aussi s'intéresser aux nouveaux talents. Ah plus... oh oui, heureusement. Oh ben bah oui, non, non, heureusement. Puis on a des abonnés. On a des abonnés qui, sont, voilà, qui considèrent le Théâtre 13 comme leur maison. C'est extraordinaire. On a vraiment... J'ai reçu une lettre il y a... À combien de temps je sais plus c'était il y a deux mois peut-être j'étais au bord des larmes en lisant cette lettre parce que c'était un monsieur qui nous écrivait enfin qui m'écrivait à moi mais je, je, je communiquais à, tout, à toute l'équipe évidemment qui nous qui m'expliquait qu que ça faisait longtemps qu'il voulait m'écrire pourquoi il ne s'était pas réabonné cette année et il me raconte et là c'est là qu'on se dit mais on fait partie de leur famille il me raconte ça comme si j'étais quelqu'un de... Il racontait que euh, ça faisait des années qu'il était abonné, depuis très longtemps, et puis qu'il y a une dizaine d'années, euh, la Providence avait mis sur sa route une femme. Euh... Euh, qu'il avait, qu avait abonné aussi au Théâtre 13, que c'était sa compagne et qu'ils venaient tous les deux au Théâtre 13 voir tous les spectacles quand la lumière s'éteignait, ils se prenaient la main, que mais c'était vraiment qu'ils qu étaient toujours magnifiquement accueillis, que Rafik les connaissait bien, que, et, euh, et que s'ils n'étaient pas revenus c'est parce qu'elle avait déjà commencé à être malade hein, et que le 4 septembre elle est morte de cancer, donc, euh, voilà, et qu'il ne se sent pas le courage de revenir pour le moment, il n'a pas la force mais qu'il ne voulait surtout pas qu'on croit que c'est parce qu'il nous avait abandonnés. Voilà, et qu'il fallait qu'il nous l'écrive, que c'était parce qu'il avait du chagrin, mais pas du tout parce que le théâtre, et que le théâtre 13 était dans son cœur. Et euh... Mais c'est une lettre, voilà, ce genre de témoignage, c'est, voilà, ça récompense de tout. C'est, voilà, c'est, ça fait un... Tout d'un coup, on se sent tous, on se dit, ben voilà, on sait pourquoi on travaille. Eh ben, il faut surtout qu'ils connaissent déjà la programmation, c'est-à-dire s'ils n'ont pas eu la curiosité, déjà d'aller regarder éventuellement le site internet, euh, de venir avant. Moi, je, je, je crois que c'est fondamental hein, d'avoir vu des spectacles, de connaître le théâtre. Si, il faut que ce soit un mail qui prouve qu'ils connaissent la programmation, qu'ils savent ce qui s'y fait et qu'ils ne m'envoient pas par exemple. Voilà, je voulais vous proposer des spectacles, il y a deux comédiens, ça prouve bien qu'ils ne savent pas du tout ce qui s'y passe. Et en général, je leur réponds, mais ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Vous tirez une balle dans le pied, d'abord, parce que des fois, ils l'envoient par papier. Je dis, vous dépensez de l'argent, de l'énergie pour rien du tout, cibler les lieux que vous voulez contacter. Ne tirez pas comme ça à tout vent, ça ne sert à rien. La plupart des lieux ont une programmation quand même qui est assez euh, identifiée. Donc voyez un petit peu ce qu'il faut et voyez si ça correspond. Sinon, ça ne sert à rien. Mais on leur dit, nous aussi, puisqu'on a un prix jeune metteur en scène maintenant, et on, cette année, on ne va pas le faire, mais on, on a deux séances, où des gens de la SACD, des gens du JT, de, euh, de Jacques Bayon, c'est euh, le Centre national du théâtre, le CNT. Euh, viennent et, et disent justement à ces jeunes compagnies comment il faut faire, comment s'adresse à un directeur, comment il faut faire une lettre d'intention, enfin tout ça, on leur donne les, les conseils. Et je suis la première aussi à leur dire, puis surtout, surtout, ne, ne, voilà, n'envoyez pas de dossiers ou de projets qui n'ont rien à voir avec la programmation, c'est un mauvais point pour vous. Voilà. Par rapport à la, au directeur ou à la directrice qui va le dire, ils disent mais voilà, ils ne il, il connaît rien de ce qu'on fait, donc... Euh, à écarter. Et en plus, il savait à quel point, c'est dès qu'on a affaire à quelqu'un qui justement vous montre qu'il connaît votre programmation, qu'il l'aime, qu'il a vu des choses, que, euh, et qu'il vous envoie un dossier qui correspond, euh, voilà, on a beaucoup plus envie de rencontrer cette personne-là tout de suite. Et le téléphone, hein, j'ai une ligne directe aussi, euh, voilà. Moi, quand je suis là l'après-midi, je prends les gens au téléphone, à que je sois en réunion, ben, qui rappellent plus tard ou. En général, si on est un petit peu constant, je réponds, moi, je, on me joint au téléphone. C'est, voilà, et, et c'est ils vont nous manquer.